Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour le troisième épisode de Vrai ou Faux, cette série où on répond à vos questions tous les premiers dimanches du mois. Visiblement cela vous plaît comme sur Rockstar My, moi c'est vrai que ça me plaît beaucoup parce que ça permet d'entretenir un lien, un échange entre vous, la communauté et nous. Et moi bon, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vraiment euh, bah, être proche de la communauté. Du coup bah, c'est parti pour une vingtaine de nouvelles questions et on attaque avec Shooting RPG. Salut Cli, je suis content que tu fasses le vrai ou faux sur cette chaîne. J'ai une théorie. The Last of Us 2 est terminé et j'aimerais bien que l'on ait euh, le même scénario qu'Uncharted 4 et The Lost Legacy. Un stand-alone qui parlerait de la suite de l'aventure de Abby. Je pensais à ça car Abby a divisé la communauté. Je pense qu'un scénario uniquement sur Abby euh, ferait plaisir aux fans et cela permettrait de faire The Last of Us 3 sans euh, possiblement avoir à le développer aux côtés de Ellie car cela ne serait pas, ferait pas plaisir à tout le monde. Mais beaucoup de gens veulent une suite au scénario de Abby et Lev. Euh, et j'aimerais en apprendre plus avec un jeu dédié et euh, comme euh, plus cela ressemble à, de plus en plus à un parallèle avec une relation Joël et Ellie dans The Last of Us 1. Merci à toi, continue comme ça. Alors... Malheureusement non, puisque Naughty Dog a annoncé qu'il n'y aura pas de DLC ni de stand alone sur The Last of Us Partie 2, donc malheureusement le personnage d'Abby ne sera pas développé dans ce sens-là, à voir maintenant si euh, Abby revient dans un potentiel The Last of Us Partie 3, à voir si The Last of Us Partie 3 aboutit, là pour moi il est en pré-production, euh, mais malheureusement on ne pourra pas avoir cela maintenant. Hassan Mohamed Raouf, pourquoi pas un Days Gone 2 ce serait top avec le studio puisque l'univers est proche avec The Last of Us Bah tout simplement parce que ce n'est pas Naughty Dog qui développe euh, Days Gone, c'est Ben Studio et malheureusement ça a été refusé par Sony. Yann Vallée, pourquoi faire ça à Joel dans The Last of Us Part II et pourquoi ne pas nous laisser le choix de la fin du jeu Alors la fin d'un jeu parce que euh, Naughty Dog est un jeu, est un studio euh, narratif, ils font des jeux narratifs ultra centrés sur l'histoire et pour avoir une histoire incroyable, une narration incroyable, il faut que ce soit dirigé, il faut qu'il y ait un, un point A, un point B et si on laisse la possibilité aux joueurs, on tend vers le l'open world etc. et c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des jeux open world avec un scénario aussi fort qu'un jeu euh, de couloir, un jeu de narratif voilà pourquoi, pour Joël et eh ben justement c'est pour nous faire rendre compte que le monde de The Last of Us est dur et que la vie elle tient qu'à un fil et que tu peux perdre la vie mais tellement de manière bête et, et rapidement, c'est pour ça que c'est pas une mort incroyable qui ne se sacrifie pas et tout parce que c'est la dureté de la vie en fait et il fallait vraiment avoir de sacré couilles pour oser faire ça et c'est tellement bien fait, on, on est dans le déni on n'a pas envie que ça arrive, mais c'est comme ça comme demain, malheureusement. Malheureusement, la vie tient qu'à un fil. On peut mourir, mais d'un claquement de doigts. Et bien là, c'est pareil. Surtout dans le monde de la surface. Amon Sour, salut Chris, j'ai plusieurs questions, je n'ai jamais joué à la série The Last of Us, me conseilles tu d'attendre le remake du premier pour pouvoir enfin m'y mettre Naughty Dog a-t-il son propre moteur graphique, de, de la même manière que Rockstar le moteur Rage Si la question est non, euh, ils, sont, ils développent leur jeu sur quel moteur euh, Quelle période, quel univers aimerais-tu avoir dans une nouvelle essence du studio Merci pour toi et ton, et ton travail. Alors, euh, euh, non, je te conseillerais quand même d'y mettre maintenant. The Last of Us Remastered est déjà très propre, même s'il arrive sur ses 10 ans. Euh, et là, t as, t as le 2, enchaîne les deux sur PS5, franchement. Euh, quitte à refaire le remake, ce sera un remake dont ce sera peut-être forcément différent. il y aura peut-être on, on, on sait rien de ce remake. Hein. Euh, forcément, j'ai confiance en Naughty Dog pour que ce soit génial, mais, mais le premier est vraiment marquant. Je te conseille de le faire maintenant. Franchement, tu peux avoir pour 40 balles, tu peux avoir les deux. Euh, C'est cadeau, vas-y. Pour le moteur, non, non, Naughty Dog n'a pas son propre moteur, mais c'est vrai que je ne sais pas du tout sur quel moteur il, le, il travaille. C'est une bonne question. Je vais me renseigner, je ne me suis jamais posé la question, mais non, ils n'ont pas leur propre studio. Euh, je dois le connaître, hein. il ne me revient pas, parce que j'en ai déjà, enfin, notamment The Last of Us Part 2, je, je l'ai connu, mais là, il me revient pas, donc je vais me renseigner. Et là, quelle période de l'univers Soit un jeu style cyberpunk, un peu futuriste, moi, c'est un univers que j'adore, soit un jeu dans l'espace. Je, je suis fasciné par l'espace, etc. Euh, voilà. GM Dilano, officiel réalisateur, salut Chris, nouvelles informations sur le nouveau Crash Bandicoot en 2022 ou dans les prochaines années As-tu des nouvelles... Oula, ta question, je sais pas pourquoi elle a été décalée. As-tu des nouvelles informations sur un nouveau Crash Bandicoot en 2022 ou dans les prochaines années Encore merci pour ce nouveau concept sur Naughty de my Malheureusement, non. La seule chose qu'on sait, c'est que les... les Toys for Bob, euh, ceux qui ont fait Crash Bandicoot 4, le studio a fermé. Et ça, je suis extrêmement... Attends, c'est eux ou Binox Enfin, un des deux studios qui ont travaillé sur les derniers Crash Bandicoot ont fermé. Là, avec le rachat de Microsoft, je croise les doigts pour que la licence revienne, mais euh, malheureusement, je ne sais pas. Nono Montassier, salut Chris, pensez-vous qu'il y aura un The Last of Us Partie 3 ou pas Il y a eu tellement de succès avec le 1 et le 2. Il y a la série qui arrive, les 10 ans. Euh, ils sont en pré-production. Je vois pas ce qui pourrait ne pas marcher. M4 Clementware. est-ce euh, que le multijoueur sera sur PS4 ou pas de The Last of Us partie 2 standalone Je pense. En tout cas, ce serait vraiment pas cool s'il n'arrive pas sur PS4, sachant que The Last of Us partie 2 à la base est un jeu PS4. Je pense qu'il va arriver sur PS4 et qu'il arrivera sur PS5 avec une vraie version de The Last of Us partie 2 sur PS5. Lokia, salut Chris, est-ce que tu comptes faire des vidéos sur le même style euh, que celle du film Uncharted sur les anciens studios du jeu Oui c'est prévu, des genres de petits documentaires sur l'histoire de Naughty Dog et l'histoire de chaque licence, c'est bel et bien prévu. Snake, salut Naughty Dog Mag, merci pour cette FAQ, j'aimerais déjà te corriger sur une réponse que tu as donné sur Jack and Dexter, pas Daxter, pas Dexter, oui c'est Jack and Dexter, oui, euh, le premier jeu ne date pas, de, le dernier jeu ne date pas de 2005 mais de 2009 car même si ce n'est pas Naughty Dog qui l'ont développé, ils ont participé au développement avec un autre studio et d'ailleurs c'est Neil Druckmann qui a écrit l'histoire de The Lost Frontier qui reste un très bon jeu, euh, Jack tout de même malgré qu'il ne soit pas au niveau de la trilogie. Sinon pour ma question, je voudrais savoir est-ce que euh, tu penses que la qualité et le succès de Ratchet and Clank Rift Apart sur PS5 aurait été un élément qui pourrait donner à Naughty Dog l'envie de revenir sur un jeu de Jack Dexter euh, sur, le, sur le devant, bien avant l'annonce d'un nouveau film. Euh, alors déjà... Moi, je parle uniquement de Naughty Dog. On est Naughty Dog mag. Et donc, du coup, même si c'est, re... je ne suis pas ready add-on mag, donc je m'en fous un petit peu de, de, de, de, de os Surtout que moi, je l'ai pas du tout aimé. Je ne l'ai même pas terminé. Et euh, Neil Druckmann a travaillé dessus, mais euh, je ne suis pas certain que ce soit son scénario à lui qui a été retenu. Je suis même sûr et certain que ce n'est pas son scénario à lui. Euh, et que le jeu a été en partie rebooté. D'où le fait qu'il euh, soit arrivé en 2009 donc très tard, hein, sachant qu'il a été développé, développé en 2005, hein, donc 4 ans après pour un jeu, il a été donc... Le Jack and Dexter qu'on a eu euh, sur PS2, le The Lost Frontier, n'a vraiment rien à voir avec Naughty Dog, hein, c'est pour ça que je l'inclus pas. Euh, pour ce qui est euh, du reste, il y aura au mieux une compilation, un remake, un peu comme on a eu avec Crash Bandicoot et Spyro, mais je ne crois vraiment pas à un nouveau jeu, vraiment. En tout cas, pas en style cartoon, plateforme qu'on a eu. Peut-être dans l'orientation de Jack 4, les premiers maquettes qu'ils avaient fait de Jack 4. Et encore, je ne sais pas, je ne le sens pas. Je ne pense pas que Naughty Dog soit vraiment chaud pour repartir sur la licence. Peut-être un autre studio. Sto Sony est en train de plus en plus à, à dispatcher les licences euh, de ses de ces PlayStation Studios à d'autres studios. Pourquoi pas Mais je n'y crois pas du côté de chez Naughty Dog. Rainbow NFS. salut Chris, c'était pour te demander, est-ce qu'il y aura une collaboration prévue entre The Last of Us et Fortnite Epic Games, car j'attends cela depuis longtemps, sachant que The Last of Us est plus populaire qu'auparavant, euh, sinon garde la forme, vous gérez grave. Alors sachant qu'il y a eu Uncharted, pourquoi pas, maintenant si cela devait arriver, je pense que ce ne serait pas avant l'année prochaine et la sortie de la série, euh, pour inclure effectivement le skin de Pedro Pascal et Bella Ramsey, comme ils ont fait là, on aura le skin de Joel et Ellie du jeu, et le skin de Joel et Ellie dans la série, donc mon avis de l'année prochaine, pas avant. Cédric Mopa, salut Naughty Dog Mag, est-ce qu'un jeu open world fait par Naughty Dog, une nouvelle licence pourrait vous plaire ou bien il doivent rester sur des jeux de couloir Forcément avec Rockstar, je suis fan des jeux d'open world. Avec Naughty Dog, ben j'aime bien ce côté couloir. Donc j'aimerais d'un côté qu'ils gardent le côté couloir pour rester dans leur, dans leur version. Mais je suis aussi curieux de voir Naughty Dog sur un jeu open world. Moi en tout cas, je ne peux pas dire que j'aimerais ou pas, que ça me dérangerait ou ne me dérangerait pas. Je suis curieux, je fais confiance à Naughty Dog. Je suis preneur. On l'a vu avec The Last of Us Partie II, avec Uncharted 4 et Uncharted The Last Legacy qui tend à aller de plus en plus vers l'open world. Ils peuvent y essayer, ce serait cool. S'ils nous sortent un open world narratif... Ce serait une première dans l'histoire du jeu vidéo, même si Red Dead Redemption 2 le fait un peu. Moi, je signe direct. Euh, Cédric Mopat encore. Encore une autre question. Est-ce que Naughty Dog doit créer des histoires comme Uncharted The Last of Us ou faire, euh, par exemple, comme Insomnia Games, des jeux et des licences euh, connues comme les Spider-Man Moi, je préfère qu'ils restent sur des licences à eux, qui créent des histoires. Il je... y a des très bons studios, euh, comme Insomnia Games, justement, qui portent des licences connues. Laissons-leur ça. Moi, pour Naughty Dog, je préfère... Euh, euh, qu'ils qu fassent leurs propres histoires. Léo M. Est-ce que le remake de The Last of Us changera une ou des parties de l'histoire ou juste sera amélioré graphiquement J'ai du mal à comprendre, je suis dans le flou. Merci de continuer ce que vous faites. Euh, D'après les échos que j'ai pu avoir, on va rester sur The Last of Us. Euh, il y aura des nouvelles choses, euh, mais l'histoire originale ne devrait pas être touchée. Je pense qu'on risque d'avoir, comme dans la série, des scènes supplémentaires mais je ne pense pas qu'ils vont toucher à l'essence même du jeu et de la licence. J'espère pas. Evan le réalisateur. Bonjour Naughty Dog Mac. Déjà, je voudrais vous dire que j'adore ce que tu fais euh, car tu nous, fait, euh, tu nous informes et en fait, et vive Naughty Dog, peux-tu nous parler du stand-alone multijoueur de The Last of Us partie 2 Car je n'ai pas compris le concept. Est-ce que ce sera une sorte de grand DLC multijoueur En fait, ça va être comme Uncharted The Lost Legacy. Uncharted The Lost Legacy, c'est un DLC stand-alone d'Uncharted 4. C'est-à-dire que c'est un DLC d'Uncharted 4, mais en stand-alone où tu n'es pas obligé d'avoir Uncharted 4 pour avoir uh, The Lost Legacy. Et tu n'es pas obligé non plus d'avoir jouer à Uncharted 4 pour comprendre Uncharted The Last Legacy. Ça va être pareil pour le stand alone de The Last of Us Partie 2, c'est-à-dire que ce sera un multijoueur où tu ne seras pas obligé de posséder The Last of Us Partie 2 pour l'avoir et donc voilà. Greg El Kingo hello tout d'abord bravo et merci pour le travail fourni et les réponses apportées, une question pas forcément en rapport avec Naughty Dog mais qui fait suite à une question apaisante dans cette vidéo, les studios sur lesquels tu as pensé un jour faire une chaîne ou un site, Ubisoft, CD Projekt, Bethesda etc, t'ont-ils déçu par la suite un peu à la manière de Rockstar Games au fur et à mesure de la durée de vie de GTA V ou ton avis est-il resté le même, si tu as été déçu sur quels aspects, quelle politique à cause de quel jeu, encore merci et bonne continuation, alors pour CD Projekt forcément ce qui s'est passé avec Cyber Punk, je suis très déçu et du coup je suis content de ne pas avoir fait un CD Projekt Mac parce que gérer la crise Rockstar et CD Projekt en même temps je pense que je serais parti en dépression mais oui euh, forcément ça m'a déçu. Ubisoft oui et non parce qu'en fait Ubisoft j'ai l'impression que c'est toujours pareil en fait c'est qu'ils sont très bons puis ils prennent la confiance ils font de la grosse merde ils se font casser la gueule par tout le monde, ils se font lyncher, ils se remettent en question, ils recommencent à faire du très bon avant de reprendre la confiance, faire à mot de la merde. Donc Ubisoft, ça a toujours été comme ça. Donc oui ou non, même si, euh, voilà, moi en fait, toujours un, je suis attaché à Ubisoft, je ne sais pas pourquoi, c'est toute mon enfance et tout, donc j'arrive pas trop à leur en vouloir, même si, voilà, euh, j'aimerais juste qu'ils fassent que du très bon et qu'ils arrêtent de s'emballer et faire de la merde. Euh, Bethesda, bon, il m'a un peu fait chier avec Fallout 76. Parce que moi, je suis un ultra fan de la licence Fallout. Et pour moi, Fallout, c'est solo. Mais sinon, je trouve qu'ils tiennent plutôt bien la route, quand même. Euh, là, on a vu, ils ont sorti euh, des jeux. Ils ont sorti Ghost, euh, Ghostwire Tokyo. Il y a euh, Prey qui va arriver. Euh, Deathlop, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Donc, pas forcément déçu de Bethesda. Là, en plus, voilà, ils ont été repris par Microsoft. Spencer quand même, il est bien carré. Donc, je pense qu'ils vont... J'attends énormément Starfield. Euh, mais du coup, voilà, mon... Aujourd'hui, c'est juste par manque de temps et parce qu'en fait, je me rends compte que pour faire ce genre de choses, il faut vraiment avoir les studios dans, dans le cœur. Quoi. Rockstar et Naughty Dog, comme je le dis, moi, c'est mes deux studios qui ont accompagné ma vie. Ils ont accompagné ma vie, ils ont marqué mon enfance, mon adolescence, euh, ma, ma vie de jeune adulte, ma vie d'adulte maintenant. C'est grâce à eux que je, je suis là, que je suis journaliste, que j'ai réussi à accéder à ce métier de journaliste grâce à ces studios. C'est grâce à eux que je suis autant fan de jeux vidéo. Donc, il faut vraiment avoir ces studios dans, dans les veines, dans le cœur. Donc et je pense pas être aussi fan, même si j'aime beaucoup BTSD avec ça, aussi fan. Donc voilà pourquoi je pense que voilà. Valentin Péjou euh, « Hey Chris, comment ça va Petite question en 2020 lors de la sortie de The Last of Us partie 2 Jason Schreier avait publié un article sur le crunch chez Naughty Dog Est-ce euh, et que ça durait depuis le premier The Last of Us en 2013 est-ce que tu as des infos sur les conditions de travail chez Naughty Dog et si oui, euh, qu est-ce qu'elles sont améliorées continue comme ça, je te suis depuis fin 2017 alors merci à toi de me suivre depuis si longtemps ça fait super plaisir et donc du coup euh, les échos qu'on a eu dernièrement c'est que effectivement ça va beaucoup mieux parce que Naughty Dog a opéré les changements ils ont créé beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de hiérarchie avant, il y avait justement euh, Neil Druckmann et Evan Wells qui étaient à la tête du studio. Là maintenant, ils ont créé plusieurs, euh, plusieurs départements de développement, etc. Ils ont recruté des coachs euh, de, pour euh, apprendre bah, justement à des personnes comme Neil Druckmann, qui à la base, le mec est un développeur, à manager une équipe. Il faut savoir que quand même, développeur et manager de team euh, et directeur de studio, c'est trois métiers différents. Et ces personnes-là chez Naughty Dog... Ont commencé en tant que développeurs et ils ont été mis là-haut avec des responsabilités qu'ils ne savent pas gérer. Donc chez certaines personnes comme Christophe Balestra, bah lui il a su le faire. Mais chez certaines autres personnes, apparemment comme Evan West ou Nedruckman, c'est plus compliqué. Donc là ils ont recruté des coachs pour manager et apprendre à ces, perso à ces, à ces personnes à gérer des équipes. Donc les premiers échos qu'on a pu avoir, ça va effectivement mieux. Maintenant, on est sur la prise de la surface partie 2. On verra comment ça va évoluer pendant le développement intensif d'un jeu. Voilà. Dernière question de ce troisième, vrai ou faux, avec Geek71. Salut Naughty Dog, Mike, voici mes questions. Es-tu d'accord euh, de surnommer Eplectel Innocence, le chef d'œuvre français, le The Last of Us français Trouves-tu juste de comparer ces deux chefs d'œuvre, œuvres de jeux vidéo, et ces deux studios Quelle est l'histoire que tu as préférée entre les deux Car moi, je suis incapable de choisir. Ça me fait mal de le dire, mais j'ai préféré le duo Amicia-Hugo que Joël et Ellie. Ça me fait vraiment beaucoup de mal de le dire, et toi Merci, j'espère que tu répondras à, ma à, ma à mes questions. Bravo pour tout le travail euh, que je vous donnais chaque jour. Alors merci à toi et incroyable parce que bah, The, The c'est bah, je, je l'ai là dans le cœur, Asobo Studio pourrait faire, a, a été le dernier studio sur lequel j'ai failli faire un site et là ça a vraiment failli se faire, hein, vraiment Asobo, mais euh, non parce que vraiment j'aurais pas eu le temps mais euh, je prépare des petits trucs en tout cas sur Eplectel à Sobo, je, je dis ça, je dis rien euh, Mais en tout cas, euh, oui Et d'ailleurs moi-même je l'appelle le The Last of Us français, Le The Last of Us indépendant français euh, Parce que ça a été fait avec Beaucoup moins de moyens Et j'ai eu, je suis, je suis proche du studio Je ne suis pas hyper proche mais j'ai pu Avoir des petites infos sur le premier Eplectel euh, où justement Ils étaient complètement en manque d'argent pour le terminer Ça a été très compliqué, donc je trouve que la prouesse Est d'autant plus euh, honorable Maintenant je ne pourrais pas te dire si j'ai préféré l'histoire de Upplechtel ou l'histoire de The Last of Us ni si j'ai préféré le duo Amicia Hugo et Joelly là je pourrais vraiment pas les deux j'ai surkiffé et tout mais peux... non je peux pas en fait je pense que si Upplechtel était sorti avant pourquoi pas mais The Last of Us a tellement été une claque en 2013 que c'est très compliqué, mais en tout cas pour moi c'est clairement le The Last of Us indépendant français. Voilà pour cet épisode de Vrai ou Faux, merci à tous encore une fois d'avoir posé vos questions, etc. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour directement mettre de nouvelles questions pour l'épisode 4 qui arrivera début juin. Euh, on n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça, ça aide la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le font et nous bon, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous, à bientôt.